Bien, à mon tour, je rebascule en français si vous permettez. Euh, alors, euh, je vais finir euh, en espérant que vous n'avez pas trop faim par une petite présentation de thème board. Euh, donc, je suis Pierre Giraud, je travaille actuellement pour euh, Dalibo depuis un an et demi. Euh, je suis alors pas DBA, je suis développeur. Euh, bon. Désolé. Euh, et, bah, je vais vous présenter cet outil ThemeBoard. Je voudrais d'abord savoir qui ici connaît ThemeBoard ou a déjà entendu parler de ThemeBoard et qui l'utilise. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Euh, je voulais juste préciser que vous êtes nos meilleurs contributeurs et il ne faut pas hésiter à l'installer, l'utiliser et nous faire des des remontées, peu importe lesquelles, même si c'est pour nous dire que ce n'est pas fini et pas, pas très bien. Mais ça nous intéresse toujours d'avoir des gens qui l'utilisent. Euh, il y aura une grosse partie de démo, et ce sera l'essentiel le, de ma présentation, pour vous montrer un peu ce qu'il y, qu y a dans le ventre de cet outil-là. Alors, Il s'agit d'un outil euh, qui permet de faire de la supervision d'instances PostgreSQL. Euh, avec euh, ben un certain nombre de métriques qui peuvent être euh, analysées et supervisées avec des petites choses assez sympathiques, je pense, qui permettent d'avoir des alertes euh, surveiller certaines certaines métriques euh, et puis être alerté euh, euh, quand quand ces métriques dépassent certains seuils. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de l'architecture. Alors. Euh, Temboard fonctionne de la façon suivante. Ici, vous avez des instances euh, PostgreSQL qui euh, sont branchées euh, sur un agent, ou plutôt un agent est branché sur, sur l'instance, sur euh, et vous pouvez avoir un certain nombre d'instances dans votre parc, euh, votre système d'information, et chaque agent va surveiller une, une instance et va à intervalles réguliers envoyer ces informations à un serveur ThemeBoard qu'on appelle souvent la UI, parce que c'est aussi là qu'on qu gère la partie euh, interface. Des données vont être stockées euh, dans une base de données PostgreSQL spécifique euh, pour ThemeBoard et vont être historisées, stockées, pour être ensuite euh, visualisées par, euh, ben, par exemple, des DBA ou des développeurs qui auraient besoin de surveiller un petit peu les instances PostgreSQL. Euh, alors. Je vais passer plus en détail euh, la partie agent et la partie serveur. Un agent est quelque chose qui fonctionne de façon mono-instance, donc chaque agent s'occupe d'une instance. Euh, C'est écrit euh, en Python et il y a très peu de dépendance. On a fait ça de telle sorte que ça puisse s'installer facilement euh, sans devoir euh, télécharger un certain nombre de paquets, ce qui n'est pas forcément toujours évident sur des serveurs sur lesquels vous avez euh, vos instances PostgreSQL. Euh, ensuite ça dialogue avec euh, le serveur euh, via une API REST l'agent a son propre système d'authentification euh, pour éviter que n'importe qui se connecte à l'agent et puisse faire des choses euh, euh, qu'il n'aurait pas le droit de faire et euh, ben, c'est packagé pour un certain nombre de distributions Linux euh, notamment Red Hat euh, en version 6 et 7 et Debian plus récemment et vous pouvez aussi éventuellement l'installer via les sources Python. Euh, ça ne devrait pas trop poser de problème. La partie serveur, donc celle qui euh, permet de centraliser les informations et qui permet d'afficher les informations qui vous intéressent. Alors là, c'est développé euh, aussi en Python. Euh, on repose sur le framework web euh, qui s'appelle Tornado et on utilise un ORM, désolé, sql euh, pour euh, pour traiter toutes les informations. Euh, la base de données dans lequel sont stockées toutes les informations sur les métriques et euh, historisées fonctionne avec PostgreSQL euh, supérieur à 9.4. Euh, il y a des fonctionnalités dont on a besoin. Il a son propre système d'authentification. Donc quand vous vous connectez sur l'interface web, vous avez euh, une authentification double, potentiellement, selon les informations que vous voulez voir. Euh, et pareil, c'est packagé pour euh, CentOS ou Red Hat euh, et Debian. Euh, L'intérêt, un des gros intérêts de ThemeBoard, c'est de pouvoir surveiller un certain nombre d'instances avec la même interface. Donc, sur la même interface, vous avez accès à un certain nombre d'instances et vous pouvez les surveiller à un seul endroit. Alors, je vais faire le tour rapidement des fonctionnalités, mais on les reverra dans la démo. D'abord, Themeboard il faut savoir, fonctionne sous forme de plugin. Donc, un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être activées ou non, euh, à la fois côté agent et à la fois côté euh, serveur UI. Et euh, voici un certain nombre des fonctionnalités, les fonctionnalités principales. D'abord un tableau de bord, la possibilité de configurer Postgres, même si ce n'est pas forcément l'intérêt principal. La partie supervision qui vous permet de remonter dans l'historique et de voir ben, quelles, quelles, a été, quelles ont été les, euh, les variations d'une métrique au cours, de, au cours de, euh, du temps. Et un, euh, un plugin activité euh, qui vous permet de voir les requêtes euh, en cours, les back-ends qui sont connectés et, euh, et surveiller ça et voir quels sont les, ceux qui sont bloquants et ceux qui sont bloqués, ça peut, avoir, ça peut avoir un intérêt. Alors, le tableau de bord permet un affichage en temps réel de certaines informations, soit des informations sur le système, donc charge CPU, euh, euh, charge du système, et puis aussi tout ce qui concerne PostgreSQL, euh, nombre de sessions ouvertes, etc. etc. Euh, donc là on a un, raf un rafraîchissement qui a lieu toutes les deux secondes parce qu'on vient interroger directement l'agent. Donc là c'est le serveur qui interroge l'agent euh, pour obtenir ces informations-là en quasi direct, parce qu'on affiche toutes les deux secondes et donc on a les informations en temps réel. Ça ressemble à ça, mais je montrerai un peu plus, je montrerai tout à l'heure un peu plus en détail. Euh, on a la partie configuration, qu'on a simplifiée dernièrement parce qu'on s'est dit que ce n'était pas forcément le, le, le but de board, mais... Euh, dans euh, ThemeBoard, vous pouvez consulter les paramètres de configuration et en changer certains. Euh, S'ils ne nécessitent pas de redémarrage de, de l'instance, vous pouvez très bien agir euh, sur certains paramètres de configuration. En tout cas, vous pouvez les consulter, ce qui est quand même relativement pratique, euh, via une interface euh, avec toutes les informations qui vont bien sur qu'est-ce que fait le, le paramètre en question. Euh, ça ressemble à ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons euh, la supervision. Donc là, on a une collecte périodique des métriques. Donc l'agent envoie des informations euh, au serveur, les collecte, les historise, e histoire que ça ne prenne pas trop de place et qu'on puisse y accéder facilement. Euh... Euh... Et puis voilà, on peut, on peut afficher les graphiques qui nous intéressent sur des plages de temps. Euh, donner et revenir en arrière et aller surveiller, ben, il s'est passé quelque chose cette nuit, je vais aller voir hein, qu'est-ce qui s'est passé, je peux obtenir tous les graphiques, système et, et PostgreSQL. Et on peut aussi définir des seuils d'alerte, donc euh, c'est toujours dans le plugin monitoring, mais on peut avoir euh, des seuils que l'on configure et si une certaine valeur dépasse un certain seuil, on a une information, euh, on a atteint un niveau euh, warning ou un niveau critique et, et là on voit des choses qui apparaissent dans l'interface. Euh, voilà à quoi ressemble le plugin de monitoring. Euh, et ensuite, euh, un autre plugin vous permet d'afficher, cette fois-ci, pareil, avec un rafraîchissement de toutes les deux secondes, les requêtes qui sont en cours, les back-ends, euh, avec ben, sur quelle base, quel utilisateur, euh, et puis des informations sur le système, l'état du système pour cette requête-là, euh, le nombre de blocs accédés, etc. Et surtout, euh, chose intéressante, quelles sont les requêtes qui sont bloquées, lesquelles sont bloquantes, et avec la possibilité de débloquer ces choses-là en terminant les back qui correspondent à des requêtes qui peuvent être bloquantes. Donc, via une interface, ça peut être, ça peut être pratique. Je vais faire une démo tout à l'heure, ça, ça vous parlera beaucoup plus. Dans la V2, alors malheureusement, si les gens ne connaissent pas la V1, ça ne va pas trop vous parler, mais il y a des choses intéressantes qu'on a rajoutées il n'y a, a pas très longtemps, euh, on a amélioré l'interface, ça c'est plutôt ma partie, je suis plus sur la partie euh, on va dire visualisation et UI. Euh, on avait ça avant, qui était relativement brut et pas très bien organisé, et euh, ben, j'ai essayé de réorganiser les choses et de les rendre plus faciles d'accès. Et maintenant ça ressemble à ça, ce que j'espère être euh, plus clair, euh, plus utile en tout cas, pour les DBA. A vous de me dire si c'est vraiment le cas j'ai aussi travaillé sur le plugin Activity pour rendre les choses plus ergonomiques. On m'a encore dit hier, malheureusement, que ce n'était pas encore tout à, fait, tout à fait bon. Mais ça s'améliore, je pense. Euh, notamment avec la possibilité de, de bloquer, le, bloquer le rafraîchissement et de pouvoir terminer les, terminer les back-ends. Euh, des petits trucs en plus comme ça, pouvoir copier la requête SQL en question et pouvoir la rejouer si nécessaire. Donc ça, c'est dans le plugin Activity. C'est des petits, des petits plus comme ça qui, à mon avis, facilitent la vie euh, des, euh, des DBA le plugin supervision qui a maintenant euh, un système qui permet de configurer euh, l'affichage des graphiques que l'on souhaite voir euh, des choses qui sont gardées en mémoire donc si on revient sur Themeboard on a, on a cette liste là qui est, qui est gardée en mémoire et on peut les, on peut les déplacer euh, comme on le souhaite euh, j'ai aussi travaillé sur euh, ce petit système aussi de, euh, de choix de l'intervalle de date qui est à mon avis un bon, un bon, une bonne amélioration. Euh, on a beaucoup travaillé sur donc, le, le nouveau euh, niveau de fonctionnalité qu'on a appelé alerte, euh, qui permet d'afficher à plusieurs endroits dans l'interface euh, une information qui nous dit « Ah, là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, on a dépassé un certain seuil. » Donc là, c'est les, les petits badges que vous voyez ici, avec des couleurs qui sont relativement parlantes et visibles. Donc ça, c'est sur la page d'accueil. On retrouve un peu la même chose dans le tableau de bord, avec là des informations qui nous disent que euh, ben on a dépassé le niveau, le niveau critique pour le nombre de sessions ouvertes. Et on le retrouve dans des pages dédiées, avec un peu plus de détails. Euh, et on a par exemple ici des sessions en attente pour la base qui s'appelle Postgres. Et on peut rentrer dans le détail et retrouver l'historique des, des alertes et on, voit, on peut revenir en arrière et savoir, euh, savoir qu'à une certaine heure, on a eu, on a eu quelque chose qui s'est mal passé. Euh, on a aussi euh, profité pour faire un peu de factorisation de code, on a corrigé des, des, des bugs, parce qu'on a eu des remontées de bugs euh, d'utilisateurs qui, qui utilisent ThemeBoard, c'était très intéressant. Euh, et, et merci Étienne. on a une, une doc qui est maintenant améliorée, euh, on l'espère donc on vous invite à tester tout ça et à, et à nous faire des retours les points faibles de ThemeBoard, parce qu'il y en a euh, la liste des sondes de supervision est à notre avis incomplète donc on espère la compléter euh, pareil, à vous de nous dire s'il y a des choses qui vous intéresseraient de voir dans, dans, dans ThemeBoard on a pour l'instant pas de notification par email pour les alertes, mais euh, ben, on pense le faire assez rapidement puisqu'on a eu de, quelques demandes. Euh, pour l'instant, c'est que dans l'interface de Themeboard, évidemment c'est un peu limité. On aimerait euh, que quand un seuil est dépassé, on puisse envoyer un SMS ou un email. Peut-être plus facile d'envoyer de, un email, je ne sais pas. On n'est pour l'instant pas cloud ready, mais euh, c'est des choses sur lesquelles on travaille, parce que ça nous intéresse. Euh, donc pour l'instant, c'est un peu difficile d'installer... Euh, un agent notamment euh, dans euh, Amazon ou je ne sais quoi. Mais on va, on va travailler dessus très probablement. Les fonctionnalités à venir, donc là je fais un petit peu de teasing. Euh, on aurait envie de travailler sur un mode plus pool. Donc Au lieu que l'agent euh, envoie ses données à, euh, une instance, euh, pardon, à un serveur, une UI, euh, on aimerait que ce, serait la, que ce soit la UI qui aille chercher les informations euh, vers un agent. Ça permet notamment de pouvoir brancher plusieurs serveurs sur euh, le même agent, ce qui n'est pas possible actuellement. Et il y a d'autres raisons qui nous font penser, notamment pour tout ce qui est euh, authentification, etc., qui serait plus simple dans un mode pool. Euh, et une euh, petite nouveauté sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, c'est ce qu'on a appelé maintenance. Peut-être que le nom est mal choisi, mais c'est ce qui vous permet... Oups. Euh, ah, je croyais avoir une capture d'écran je me suis peut-être trompé ah, j'ai mise dans le mauvais ordre euh, qui permet d'avoir l'état euh, des tables et notamment euh, l'état des, des bloats euh, et de l'espace inutilisé en fait, par Postgres donc euh, vous savez quand des données sont mises à jour Postgres conserve euh, un certain temps jusqu'à ce que le vacuum soit fait euh, les anciennes valeurs et euh, ben, dans certains cas, ça peut prendre beaucoup de place euh, et ça, voilà, le plugin maintenant maintenance permettrait de savoir dans quel état on est et éventuellement, euh, si on rentre dans le détail, de pouvoir lancer depuis, depuis Timboard si nécessaire, un vacuum euh, voilà, si on s'aperçoit qu'on dépasse un certain seuil et qu'on commence à avoir des problèmes de disque Donc ça c'est des choses à venir. Euh, avant de dire merci... Oui, et je voulais dire à propos de la cloudification, donc on espère pouvoir faire tourner bientôt theme board de façon simple euh, dans le cloud, peu importe lequel. Euh, je vais donc passer plus à une démo. Alors, euh, c'est petit pour moi là-bas. Euh, voilà ce qu'on voit quand on arrive sur une interface theme board. Euh, donc là, moi, je suis en train de euh, superviser trois instances dans mon parc, j'en ai pas beaucoup. Euh, je les ai lancés il n'y a pas très longtemps donc je n'ai pas énormément d'historique mais on voit qu'on a trois, trois instances ici euh, qui sont en train de tourner je vois déjà que j'ai une alerte ici qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe mal euh, oui, on me dit qu'apparemment ben, il n'est pas capable de se connecter à Postgres donc c'est fait, fait un petit peu exprès mais je vais consulter, je vais aller voir cette, cette instance là et je peux voir l'état dans lequel elle est, j'ai lancé un pgbench tout à l'heure, il s'est arrêté, donc là j'ai plus, plus d'activité, mais on voit que dans les cinq dernières minutes il s'est passé quelque chose, euh, je vois l'état de mon CPU, de ma mémoire, etc. Euh, et je vois qu'a priori mon système, mon système est OK. Alors si je vais voir un petit peu euh, les différents euh, euh, plugins, euh, je peux aller voir le monitoring, et j'ai ici l'historique sur les dernières 24 heures de ce qui s'est passé sur mon système, et je peux, si je le souhaite, aller voir en particulier une plage de temps. Et euh, voilà, ça s'affiche assez rapidement. Les données sont simplifiées si on remonte un peu plus loin en arrière. Et je peux choisir facilement ma plage de temps. Euh... Euh, je voulais voir depuis le début de la semaine. Voilà, donc depuis lundi, il s'est passé des choses. Bon, j'ai lancé mon theme board euh, hier, je crois, donc je n'ai pas de données, pas de données euh, précédentes. Euh, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, réorganiser vos graphiques, euh, parce que peut-être il y a un ordre dans lequel c'est plus pratique pour vous, et vous pouvez afficher les métriques qui vous intéressent. Euh, par exemple, la charge globale du serveur, ou bien des données PostgreSQL. Voilà, et vous réorganisez comme vous le souhaitez. On a préconfiguré un certain nombre de graphiques, si je suis plus intéressé par euh, la taille, non pardon, les locks par exemple, bah, je, vais, je vais choisir les sessions et les locks euh, qui correspondent. Donc ça c'est plus un truc de DBA, moi je ne suis pas très connaisseur pour tout ça, mais voilà. Euh, je voulais vous montrer Activity. Alors. J'ai la chance d'avoir sous la main deux utilisateurs. <rire> je ne les vois pas. J'ai Alice et Bob qui ont ouvert gentiment un PSQL. Et Bob commence une transaction en disant, ben, je veux faire la mise à jour d'une certaine donnée dans ma base. Il lance son, sa sa requête et puis il part manger euh, puis Alice arrive et puis elle elle veut supprimer sur la même base euh, euh, le l'enregistrement en question et ben, elle reçoit pas de réponse du elle reçoit pas de réponse euh, du serveur elle est bloquée et, visiblement il y a quelque chose qui se passe pas très bien euh, appelle le DBA DBA excuse moi mais pourquoi je suis bloqué le DBA ouvre Timboard et voit que ben il a des requêtes qui sont bloquées <rire> celle d'Alice normalement. Voilà, on voit que qu'Alice est bloquée avec sa requête et il euh, y a une requête bloquante et c'est celle de Bob. Et là, ben, mince, Bob est parti manger, alors ben, je prends la main sur le, sur le système. Donc c'est un exemple un peu bateau. Euh, je coupe le rafraîchissement, je sélectionne ma requête et je la termine. Et Alice est de nouveau débloquée. Si je reviens sur mon terminal... Il y a d'autres erreurs, mais on s'en fiche un peu, c'était un mauvais exemple. Et Bob doit avoir reçu euh, une information. Wow. Euh, zut Bob. Et si je, Bob euh, revient de manger et fait son commit, il va recevoir une insulte lui disant que ben il a perdu la connexion avec le serveur. Bon voilà, c'était un exemple un peu bateau pour montrer euh, comment on peut jouer et visualiser les, les requêtes qui sont bloquantes et bloquées et jouer éventuellement là dessus. Euh, je pense avoir à peu près fait le tour. Je voulais montrer les alertes. Euh, et je crois que sur ma page d'accueil, j'avais peut-être tout à l'heure une requête en cours avec une alerte. Alors, c'est pas tout à fait une alerte. Mais là, il me dit, par exemple, aussi, il est capable de me dire que PostgreSQL est arrêté euh, sur mon système, sur mon instance. Donc l'agent ici, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il n'a pas de connexion avec le, le Postgres. Bon, il se trouve que je l'ai arrêté. Je redémarre mon instance et ça devrait redémarrer tout seul et il va recommencer à collecter des informations. Euh, ensuite il me semble que euh, j'ai eu des alertes euh, sur ce système euh, précédemment dans l'historique et je vois ici notamment qu'il euh, y a un quart d'heure euh, ben, j'ai dépassé le nombre critique de sessions euh, possibles et je peux aller voir euh, si je reprends donc les dernières 30 minutes, je vois que sur la base de données Postgres, en effet, à euh, cette heure-ci, euh, j'ai eu un problème. Et donc je peux consulter ces alertes-là. Euh, je pourrais aussi vous montrer qu'en direct, toutes les minutes, il vérifie ces informations et il affiche des alertes. Euh, dernière chose, je montre très rapidement, c'est la configuration. Je peux jouer, si je le souhaite, sur les paramètres, euh, les paramètres de configuration. Et je peux aller voir la valeur de shared buffers, par exemple. Euh, je sais pas où ça c'est... Bon, je pense que vous comprenez le principe. Voilà, donc actuellement la valeur est à 128. Je pourrais la changer. Euh, je ne sais plus si c'est un paramètre qui nécessite un redémarrage de l'instance. Nous avons choisi de ne plus faire de redémarrage d'instance depuis Tameboard. C'est ce que nous faisions avant. Mais on a considéré que c'était plus un travail de DBA et c'est des choses qui sont un peu critiques. Donc maintenant, tout ce qui concerne le, le, la relance de, de l'instance Postgres peut être fait depuis Tameboard. Mais si ça nécessite un redémarrage, c'est un boulot de... De dba plus euh, en direct sur la machine euh, je pense que j'ai fait le tour à peu près des fonctionnalités et euh, ben, je passe aux questions si vous en avez ou des remarques il y en a Oui, a priori, oui. C'est mono instance, c'est pas mono serveur. Donc tu peux faire tourner plusieurs agents sur le même serveur à condition que chacun se connecte à une instance. Est-ce qu'on peut Alors, Themeboard n'est pas capable d'aller faire du parsing de log. Pour ça, il y a PG Badger. On avait envisagé un certain temps de faire en sorte de pouvoir afficher des rapports PG Badger dans board Mais bon, on ne l'a pas fait. Tembo PG Badger fait bien le boulot, a priori, donc... Est-ce que ce serait pertinent de le faire dans board Ou d'y ou avoir accès plus facilement Pourquoi pas Oui, on, on pourrait. On peut imaginer plein, plein de choses dans ThemeBoard. C'est vrai que l'avantage, c'est que tout est réuni. On essaie de faire en sorte de rajouter le maximum de choses, sans partir non plus dans des délires complets. Oui on pourrait envisager de faire du parsing de log. On le ferait faire par PG Badger, on afficherait le rapport probablement dans ThemeBoard. C'est Oui, oui. Euh, il passe par l'agent, si je me souviens bien. Tout ce qui est, par exemple, paramètres de configuration, on a aussi des. Euh... Ah zut. Euh, donc on n'utilise pas d'ORM côté agent, mais euh, on, a, on a redéveloppé des choses pour pouvoir lancer des commandes SQL. Donc pour tout ce qui est configuration, par exemple, ça se passe par des commandes SQL. On fait du alter system. Euh, pour le vacuum, euh, bonne question. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, Étienne. <rire> moi je m'occupe plus de la partie interface. Donc euh, euh, comment est-ce qu'on va lancer par exemple les vacuum euh, Est-ce que euh, c'est l'agent qui va lancer ça Oui. D'accord. Donc typiquement, le bouton vacuum ne sera pas apparent. Vous voudriez que le, le, le vacuum ne soit pas possible depuis l'interface Okay. Il y a de l'authentification entre l'agent et l'UI, la UI ça passe par HTTPS. Pourquoi pas Mais pas prévu <rire> Python. Alors on l'a pas testé ailleurs, malheureusement. On a eu une. Hier, on, on nous a dit que sur Windows ça fonctionnait pas bien. C'est ça euh, Oui. Actuellement, oui. Mais Parce que malheureusement, on l'a pas testé et on n'a pas eu de retour, mais... L'agent est écrit en Oui, les deux, sont... les deux sont écrits en Python. Euh, alors l'agent fonctionne ou de 7 ou 3, il est compatible. Par contre, pour l'instant, malheureusement, lui, euh, pas compatible 3 à cause de Tornado. Euh, ouais. On a quelques soucis avec ça Quel outil ah. Alors non, on, on a prévu de travailler sur les slow queries. On aimerait rajouter les slow queries dans, dans Themeboard parce que c'est quelque chose qui, ouais, qui paraît super, super important à surveiller. Donc non, c'est pas fait, c'est envisagé. Mm. Étienne, s'il te plaît. Euh, Est-ce que l'agent fonctionne avec l'utilisateur Postgres Non, on a un utilisateur spécifique. Oui Alors, oui, on peut, il me semble, configurer l'accès euh, pour les utilisateurs à différents plugins. On peut limiter, pour certains utilisateurs, l'accès à certaines euh, informations. Oui Alors après, euh, je ne sais pas si c'est vraiment un ACL, je ne me souviens plus. Mais oui, on peut limiter. Pourquoi il y a donc, euh, avoir un seul agent pour une instance Parce que euh, on voit bien donc plusieurs instances tournées sur une, un serveur. Et pourquoi on est dans l'obligation d'installer autant d'agents que, que d'instances. Ça, ça ne facilite pas la, la chose. quoi. Est-ce qu'il y a une contrainte derrière ça Tu peux venir, Étienne. Euh, C'est une bonne question. Euh, en fait, euh, vous allez avoir... Euh, Déjà, un problème, vous ne pouvez pas forcément avoir la même configuration en fait, de l'agent par instance. Donc, vous commencez à gérer euh, toute la complexité du multi-instance euh, euh, du, du multi et donc du multi-configuration dans un seul logiciel. En fait, parfois, c'est juste plus simple d'avoir deux fichiers de configuration. On laisse Système D euh, démarrer deux services. Au moins, on peut éteindre l'un et avoir l'autre qui tourne, alors que ben, vous éteignez un post-grèce, il ah ben, y a Themeboard qui me dit, oh j'ai un agent qui est toujours en route parce que je gère plusieurs instances, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça crée des complexités. L'idée de l'agent, c'est vraiment d'être... C'est d'ailleurs l'image du logo, hein, le, le logo de Themeboard, c'est, vous savez, l'oiseau qui est sur les éléphants. Un peu comme sur les requins, il y a toujours les petits poissons autour du requin. Donc euh, votre poisson, il n'est pas sur deux requins, quoi, il est sur un requin. Et votre oiseau, il est sur un éléphant. Non, mais vraiment, l'image, je pense qu'elle est vraiment là. Il faut, vous le verrez même à l'administration. Vous démarrez un, un, le, votre Postgres et vous démarrez votre agent euh, exactement de la même manière. Vous faites euh, ces euh, temes board agent, add, dis, euh, main, ou quelque chose comme ça. Vous, vous allez vraiment re retrouver une similitude. Donc, finalement, on s'est calqué sur le fonctionnement de Postgres, sur le, la manière de, dont on interagit avec Postgres. Et si on aurait fait un truc multi-instance ben, ça aurait été moins facile justement de, de l'administrer parce que ça aurait été d'autres euh, habitudes, d'autres manières de faire. Euh, C'est vrai que ça pour l'instant on n'y a pas réfléchi non plus, on s'est dit que le mail c'était le truc le plus évident et le plus utile au début, après en effet on peut imaginer n'importe quoi, on essaiera de faire en sorte qu'on puisse brancher n'importe quel système d'envoi d'informations, mais bon c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup documenté là-dessus pour l'instant, euh, mais on, il est évident que c'est nécessaire. Du coup vous avez une roadmap <rire> La roadmap elle vient en fonction du temps qu'on peut y consacrer et ben, des retours utilisateurs, on en a peu malheureusement. Euh, on sait même pas, voilà, on sait assez peu si les gens l'utilisent, on aimerait bien, euh, parce que ça nous fait plus de contributions, euh, rien que des retours de, de bugs, c'est quelque chose d'intéressant. Mais voilà, on peut pas imaginer non plus quels sont les, les besoins de, des uns et des autres, et on fait en fonction de ce qui nous paraît le plus logique. Mais si on a des retours, ben on, pourra, on pourra faire avancer le chose. Alors, savoir, non, euh, moi, a priori non, je dirais non, euh, c'est dans la liste des instances, a priori avec les noms ou des choses comme ça, je ne crois pas que l'agent puisse être capable de dire ben, « euh, cette instance est ex esclave d'un autre », pourquoi pas, on pourrait l'imaginer, je ne sais pas où sont ces informations. Non, non je ne crois pas, un agent il est connecté à une instance, il, je ne crois pas qu'il puisse savoir qu'il est dans un cluster de réplication. Bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a encore une dernière question Est-ce que vous allez l'utiliser <rire> euh, Oui, vous pouvez, vous pouvez... Là, la démo que je viens de faire, en fait, je l'ai faite tourner euh, avec Docker. Euh, donc, on a un Docker Compose YAML quelque part, euh, et vous le lancez, et vous aurez ce que je viens de faire à peu près. J'ai juste changé les noms des instances pour faire quelque chose d'un petit peu plus parlant, mais c'est exactement ça. Et Nous-mêmes, développeurs, en tout cas moi, je travaille avec Docker derrière, donc je fais tourner et je peux arrêter quand je veux. Euh, voilà, donc euh, c'est pas intrusif. Si vous voulez le tester, on a un quick start. Vous pouvez aller le retrouver. Vous retrouverez la, la présentation et vous aurez les liens. Ah, je vous encourage à nous faire des retours.